Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser l'application Documents by Riddle que vous pouvez, pouvez télécharger gratuitement sur l'App Store. Cette, cette application va nous permettre de gérer tous les fichiers sur votre tablette. Une fois qu'elle est installée, vous allez vous retrouver avec une interface comme celle-ci. Tous les, dossiers se trouvent, tous les documents se trouvent sur la, la partie centrale avec un menu sur la gauche Alors vous voyez que ça ressemble énormément à un gestionnaire de fichiers d'un ordinateur classique vous allez pouvoir synchroniser les documents sur votre compte iCloud si, si vous l'avez activé vous allez pouvoir utiliser un navigateur intégré donc ce navigateur va vous permettre euh, d'aller sur des sites web et euh, depuis ce navigateur vous allez pouvoir télécharger des documents, des images, des sons et tout de suite les stocker euh, dans l'application Documents. L'application vous permet aussi de vous connecter euh, sur le réseau alors différents réseaux, hein, euh, que ce soit des, euh, un réseau en ligne style euh, votre serveur pédagogique ou une borne Wi-Fi ou un service en ligne style Dropbox, Windows, Google Drive, serveur FTP, etc. On va commencer par euh, s'occuper de transférer un, une ressource depuis votre ordinateur euh, à votre domicile vers la tablette. Pour cela, je clique donc sur l'onglet réseau. En haut à droite, j'ai euh, le symbole du Wi-Fi. En cliquant sur ce symbole, on m'affiche... Le logiciel m'affiche euh, l'adresse de ma tablette. Cette adresse va m'être utile pour la saisir ensuite sur le navigateur de mon ordinateur. Dans mon cas, j'ai pris euh, le navigateur Firefox. En haut dans la barre, j'ai tapé l'adresse que m'a indiqué la tablette, 192.168.1.11. Et en tapant entrée sur mon clavier, s'affiche tout le contenu de mon application Documents de la tablette. Je vais donc pouvoir transférer maintenant des, des ressources depuis mon ordinateur vers la tablette. Pour cela, je vais d'abord devoir autoriser mon ordinateur à se connecter sur la tablette. Une fenêtre s'ouvre donc sur ma tablette. Je vais cliquer sur oui pour autoriser la connexion. Et ensuite je vais pouvoir retourner sur mon ordinateur euh, cliquer sur parcourir en bas de la fenêtre pour rechercher un fichier dans mon gestionnaire de fichiers de l'ordinateur une fois que j'ai sélectionné ce fichier il va s'afficher en bas de la page index, là j'ai choisi un fichier qui s'appelle index of documents Mozilla Firefox et je vais cliquer sur le bouton upload file pour le transférer vers ma tablette, vous voyez que maintenant ce fichier index of documents se retrouve sur euh, ma tablette et que je vais pouvoir l'utiliser depuis ma tablette hors ligne. Voilà pour cette première, euh, pour cette première euh, explication, nous venons donc de voir comment transférer un fichier depuis l'ordinateur vers la tablette mais j'aurais très bien pu utiliser aussi une autre tablette euh, possédant euh, l'application Documents et me connecter donc sur plusieurs tablettes ayant cette application et transférer ainsi des fichiers de tablette à tablette. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le navigateur. A bientôt.